Bonjour à tous, voilà je me présente, je m'appelle Alicia euh, Je rends hommage à le grand, euh, le grand voyant euh, maku Qui est vraiment super, qui fait vraiment tout, qui m'a vraiment aidé pour mes soucis, pour mes problèmes euh, Vraiment pour tout, il fait vraiment tout, il fait magie noire, magie blanche Il fait euh, euh, l'amour affectif Moi il m'a fait revenir mon petit copain Enfin, mon fiancé il est revenu euh, franchement deux jours après euh, il fait même gagner de l'argent euh, et vous êtes vraiment euh, niveau famille euh, et tout ça quoi enfin voilà plein de choses et il vous êtes vraiment vraiment en plus c'est vraiment un grand un grand voyant professionnel euh, il fait de la magie blanche il fait de la magie noire il fait euh, il fait revenir l'amour il euh, vous aide vraiment pour vos soucis de famille euh, à l'auto euh, l'argent, euh, plein de choses comme ça. Moi je vous le conseille vraiment de de, de le mettre enfin de le contacter et tout ça et c'est vraiment un grand maître voyant euh, Maku qui est vraiment vraiment super. Moi je vous dis complètement euh, contactez-le. Je vais mettre son numéro ici en dessous et euh Franchement, je vous dis, contactez-le.